Oui, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 259 de Stage 1. Et nous allons jouer aujourd'hui à tigers Runners, qui est un jeu de em up. Euh, je... Bon, je sais pas si on peut appeler ça un jeu de shoes'em up, je, je m'y connais pas trop dans les styles de jeu. Euh, C'est un jeu où vous tirez sur les choses. Vous allez voir, c'est un jeu où ça ça fait longtemps que je n'avais pas vu ce, ce style de jeu-là. C'est un jeu où, où vous courez et vous tirez sur les choses qui arrivent devant vous. Et vous faites attention aussi parce que quand vous courez, bah vous, tombez, vous pouvez tomber dans des trous. C'est un petit mélange de... C'est jeu d'action, voilà, tout simplement. C'est un petit mélange de, de, de, plein de plein de choses. Vous allez voir, on, on, va, on va y jouer ensemble. Alors juste au passage, le son, baissez-le euh, quand vous commencez à jouer à ce jeu. Euh, ça, écoutez, ce bruit là-là, quand vous le mettez à 100 et que vous avez un casque, vous devenez sourd. Voilà. Donc là, ça va, j'ai le son baisser, mais la première fois que j'ai joué, euh, j'ai pété un câble. Voilà, c'est-à-dire... Voilà, euh... Donc, j'ai mis euh, ma webcam en haut à gauche, donc vous voyez pas le soleil qu'il y a, mais il y a un petit soleil, euh, voilà, euh, parce qu'en fait, le personnage reste vachement en bas à gauche, euh, les ennemis arrivent à, par la droite, comme c'est un jeu qui se... Où on court, en fait. Hein. Donc c'est pour ça que je vous, je vous ai fait la la bonté et je me suis dit je vais pas me faire avoir à l'avance que si, si ma si ma tronche cache le personnage tout blond ce serait dommage on est parti new game je pourrais continuer mais j'ai joué 30 secondes donc on va se mettre en mode easy et on est parti ça va être rapide je pense que ça va être intense et on regarde vous voyez déjà la musique alors c'est très pixelisé hein. graphiquement c'est pas un truc de ouf par contre, le jeu est pas mal, donc vous allez voir. Elle est jolie en tout cas. Enfin, ça c'est une sorte de d'elfe qui a des oreilles pointues. Je sais pas trop quelle race on est, mais... Mission 1-1. Et c'est parti. On a le bonhomme qui court et c'est parti. On peut sauter. On peut pas forcément plus se déplacer que ça. Et on peut tirer. Hop. Alors attention. Première vague d'ennemis, première vague d'ennemis dans pas longtemps, c'est celle que celle que j'ai vu en premier. J'ai une infinité de balles donc je m'en fous. Voilà. Tout à euh, la première fois que j'ai joué à ce, à, avec euh, avec cette vague là, j'ai un peu galéré mais bon de comprendre euh, la logique du jeu ok faut pas se tromper de saut Enfin, faut faire attention aux saut qu'on fait ah tu vas pas me dire qu'on recommence tu vas pas me dire que c'est pas vrai ah mon dieu on recommence ou oh, mon dieu on recommence à chaque fois qu'on meurt Forcément, mais ça semble logique en hein, même temps qu'on recommence quand on meurt mais. Mmh. D'accord, on a recommencé mais on a. On ah mais non mais c'est quoi cette. Je sais pas si on peut sauter deux fois. Attends, je vais essayer. Ah mais si, j'ai un double saut. Ah yeah, bah oui, mais ça ils te le disent pas. Hein. Les mecs, euh... Alors, faut pas s'attendre à ce qu'ils t'aident pas trop quoi. Allez c'est parti. Alors je sais pas, si j'ai un compteur de points sur moi quelque part, mais en tout cas il est pas affiché en permanence à l'écran. La musique est sympa J'avais dit graphiquement c'est pas un truc de fou Mais le gameplay fait son C'est la première mission du jeu en mode easy Je vous laisse même pas imaginer ce bordel Bon heureusement Quelle merde Et c'est parti j'ai évité la grosse rafale de bébêtes. alors cette fois-ci je vais faire des doubles sauts et allez vous faire foutre quoi. dès que je m'arrête sur des obstacles comme ça ça, ça ramène plein de petites bêtes allez oh en fait, fait... En fait c'est super facile en fait c'est juste moi qui suis très très très mauvais. Oh, mon dieu comment c'est... Ah les pixels il y en a partout. Arrancer. Un peu moyen. Mission 1-2. parti. Ouh 500 l'autre. faut la détruire tout de suite. hein. Je pense que si on la laisse à 500 points je pense que c'est un... Une grosse bestiole. Oh putain, ça saute aussi. C'est une sorte de grenouille, une sorte de grenouille qui saute, de grenouille mécanique. Est-ce que j'ai un bon score Oh B, c'est pas mal, c'est déjà mieux. Ça m'étonnerait que je fasse du A ou quoi que ce soit. Allez, parti, Oh putain, ça déconne pas, oh ça déconne pas, oh ça déconne pas. Danger, oh con Je crois bien qu'il y a un danger, je suis pas sûr. Hein. Attends, on va vérifier. Allez ta mère Ok, j'ai tiré 4 fois dessus. <rire> Il manquait juste la musique, hein, juste à, à la fin du, de l'épisode là. Ouais, ok. Bah c'est bien. On va continuer, on va s'en faire un autre. Caution. 1000 Pas mal Mille, mille points, c'est intéressant ça. j'ai... encore Ça sent le gros truc de ouf encore ça Ça peut pas être le même ennemi tu vois Ils ont dû encoder 40 000 Il y a un danger mais je sais pas où Oh, 10 000, bien. Hein. C'est pas des boss de ouf. hein. J'espère qu'on n'entend pas trop ma souris sur le. Qu'on n'entend pas trop ma souris sur le. Ah, tiens, mon voisin s'est réveillé. J'espère qu'on n'entend pas trop ma souris sur le truc. Ah, toujours pas de musique euh, sur la fin du niveau. Qui raide Ouais, il est vivant. Il a trouvé son copain. Yop. J'ai des voisins géniaux. J'avais déjà parlé dans une vidéo. J'ai un voisin, il est extra. Alors, bon bah j'écrirai de ma mission. Hein. Oui mon accent anglais, oui, je sais. Bon. Qu Qu'est-ce qu que je fais Je continue Allez, on continue. Bah ouais, de toute façon, hein, ça reprend. Donc c'est parti. C'est bien parce que comme il y a une infinité de balles, c'est pas, pas problématique. Parce que ça, ça j'aime pas le genre de jeu où c'est que t'es obligé de contrôler tes munitions. Je préfère tirer sur tout le monde euh, infiniment, comme un gros bourrin. Puis essayer de passer en force. Euh. En fait, c'est pas les mêmes bestiaux que tout à l'heure. On enfin, ceux qui rapportent le même nombre de points que tout à l'heure, c'est pas exactement les mêmes. Voilà, la, la belette là. On l'avait pas tout à l'heure hein, la belette. Ah oh, non. Ouh en fait c'est. Le plus dur, c'est de, voilà, de se concentrer sur... De c'est ça le but du jeu. C'est de se concentrer sur les deux sur deux obstacles en même temps. Oh, ta mère Il me semble que j'ai oublié... d'appuyer de... une deuxième fois sur la touche espace. <rire> Désolé, euh, dans mes vidéos, euh, j'ai tendance à beaucoup parler euh, à dire ta mère. Euh... Bon, ça sert à... C'est juste une expression pour parler pour, pour gueuler un peu. Comme quand je dis ta soeur c'est pareil, ta soeur, ta mère. Hein. Je parle de la sienne, hein, pas de la vôtre évidemment. Sinon il y en aura un paquet. Enfin non parce qu'il n'y a personne qui regarde mes vidéos <rire> ah, J'espère que, que ça aura changé. Quand... Les gens qui regardent cette vidéo je vous aime. Je vous le dis pas assez souvent mais.. C'est pour les gens que je fais des vidéos. Pour les gens c'est pour moi. J'aime bien découvrir des jeux, et puis j'aime bien le faire partager au passage. Alors du coup je suis tout content quand j'ai vois un commentaire, quelqu'un qui a mis un commentaire sur la vidéo. Je suis trop refait. me dit voilà, voilà une personne, et il faut absolument sauter avant les, euh, les pentes, hein, voilà, vous le savez. Allez c'est parti, on recommence. Ouh, je viens? je deviens bon ce jeu. J'étais je mauvais au début, mais là, là je suis, je deviens bon. Ça, ça rigole plus, hein. on est passé au level supérieur. Mmh. Donc il faut absolument sauter avant... Voilà, la pente. Est-ce que je suis dedans Oui Non Oui Simple, simple, simple, simple. On va essayer de finir au moins cette deuxième mission avec ce deuxième boss. Euh... La mission 2 en tout cas, on va essayer de faire le tour et puis on, on s'arrêtera après là, la vidéo. Putain, c'est très dingue quoi, ça donne envie. Je l'ai pas à fond dans les oreilles encore. Et ça m'entraîne déjà, j'imagine même pas si je mettais le son sans volume normal. Damn. Ouh, ça fait mal. Ça va, j'ai des cœurs. Je pars pas tout de suite quand je touche un ennemi, heureusement. Heureusement qu'il n'y a pas de chargeur et qu'on a... a des balles infinies. Je le dirai jamais assez. Je me vois mal en plein danger en train de recharger quoi. Ah. D'ailleurs en parlant de danger. Oh putain, oh le salaud, oh le salaud, oh le salaud, oh le salaud, oh le salaud. Il est où, il est où? Regardez, hein, l'ennemi, quand tu, tu meurt, il explose comme ça. Genre, en plus, de plusieurs couleurs et tout. Le mec, en fait, il bouffe du dioxyde de je sais pas quoi. Hein. Allez, c'est parti. Ah non, c'est s'éclairé là. Tidin et Quand il n'y a pas de musique, c'est que c'est la fin du level. Death. Je suis mort zéro fois. Par contre, pour avoir un rang A, je pense qu'il faut faire un sans faute. Hein. Allez, mission 2-3, c'est parti. Oh, petit oiseau Petit oiseau mélancolique, voilà... Attire d'elle et en oblique, voilà vers toi pour t'annoncer que j'ai bousillé ta deux chevaux. Pour ceux qui reconnaîtront, Oh putain, 10 000 le chien. Oh, le chien, il fait 10 000. C'est pas un petit toutou, ça. Ah non, je crois que le level était déjà fini. Il est partout, il est partout, il est partout, il est partout. Oh non, oh non, j'ai fait un double saut, j'aurais pas dû faire un double saut. Allez, on est parti. Surtout le petit double saut là, les petits sauts qu'il fallait faire à la fin, qui était un peu tendus du string. 42% de cible. Ah ouais, la précision de mes tirs aussi. Ah oui, ça compte, c'est vrai. Pour l'interrogation. Caution. Allez ah, c'est parti. On dirait vraiment des canards le truc que tu as. Ah, c'est dommage, les chiens rapportent 10 000 là. Allez, là on a un boss, là on a un boss, allez, un petit boss. Ça, ils sont pas trop, trop durs les boss. Ils ont En général, ils ont une petite logique, donc bon. Oh putain, oh le salaud, oh le salaud, oh le salaud, salaud. Et voilà. Voilà, lui aussi, il fait, des... il fait beaucoup de boum, boum, boum quand il meurt. Voilà, voilà, voilà. Et bah putain il est trop bien ce jeu. J'adore. Ah oui, il y a la fin, voilà. J'adore ce jeu. C'est un truc de ouf. C'est pas trop trop compliqué, en fait, finalement. Par rapport à ce que je disais au tout début. Par contre là, du coup, j'espère qu'il ah, va me lancer le... la mission numéro 3. On va la mettre en pause, si on peut. Voilà, que je puisse finir ma vidéo tranquillement. Oh putain, trois points d'interrogation. Voilà. Euh, je vais finir là cette vidéo, ce test en tout cas. Moi je vais continuer à jouer <rire> sans vous. Parce que bon, moi je peux pas vous faire des vidéos non plus qui durent 4 heures, ça n'a aucun intérêt, ça a toujours ça n'a jamais été il a jamais aucun intérêt. Je crois que la vidéo la plus longue que j'ai pu faire c'était sur Crazy, ça a duré 40 minutes. Je pense que c'est une vidéo interminable après, euh, voilà, moi mon but c'est vraiment pas euh, de, faire des, de faire du let's play, c'est de vous présenter le jeu, donc je pense vous avoir présenté le jeu, en tout cas euh, moi je l'ai découvert en même temps et j'aime bien, donc j'espère que vous l'aimez. Si vous avez aimé cette vidéo, aimez-la, si ouais, vous avez compris, enfin, mettez des pouces bleus, sinon mettez des pouces rouges, euh, dites, dans tous les cas mettez-moi un commentaire, dites-moi ce que vous en pensez, euh, et puis si ça vous plaît vraiment, abonnez-vous, on va en faire d'autres, il y aura d'autres jeux, jeux dans d'autres styles, Peut-être dans un style euh, similaire à celui-là, en tout cas, celui-là, je kiffe. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas joué à un jeu dans, dans ce délire-là, où c'est qu'il faut tirer, là. Et euh, je sais vraiment pas comment ça s'appelle. Ça peut-être un nom spécifique. Enfin bref, euh, on en aura d'autres. Abonnez-vous, euh, partagez, bah, faites découvrir tout ce jeu-là. Faites découvrir, euh, parce que c'est un jeu qu'on peut trouver sur Steam aujourd'hui. Hein, ce n'est vraiment pas un jeu rétro, pas, ben, euh, me semble pas. Euh, il est récent, mais il a une tronche rétro. Voilà. Tout ce que j'ai à dire. Je vous dis con bonne continuation. Et puis euh, à la prochaine vidéo. On se retrouve très bientôt. Salut